Salut, c'est Antoine. Des cours de chant en ligne, comment ça fonctionne Est-ce que c'est possible est-ce que ça marche Je t'explique ça tout de suite. Juste avant, clique juste en dessous, tu as ta formation offerte 30 jours pour apprendre à chanter et tu peux rejoindre les centaines de chanteurs qui ont déjà testé cette méthode et qui en sont plutôt convaincus, tu n'as qu'à voir. Dans une précédente vidéo que tu peux voir en cliquant ici, je te donnais l'exemple de Frank Ropers. Frank Roppers est un expert en arts martiaux qui nous montre vraiment que l'on peut apprendre cette chose tellement ancestrale avec des règles, des codes que sont les arts martiaux, puisque lui il enseigne le penchaxilat, et il a réussi à créer une formule en ligne à distance pour apprendre à chanter. Alors évidemment, je peux te dire qu'il ne s'est pas fait que des amis dans cette art qui est très traditionnelle. n'empêche qu'il a aidé plein plein plein de personnes. Tu peux même passer tes ceintures, passer des grades et devenir instructeur de son art martial grâce à sa méthode. Pour la voix, tu as pas mal de ressources sur internet pour apprendre à chanter. Alors il y a des sites sur lesquels on t'explique, euh, des, des, des articles sur lesquels on t'explique comment tu peux chanter. Il y a aussi tout un tas de livres que tu peux trouver sur Amazon, il y a plein de conseils comme ça que tu peux récupérer à droite à gauche pour apprendre à chanter. Certains écrits par des grands spécialistes de la voix et certains par monsieur et madame tout le monde. J'ai moi-même un podcast sur lequel plusieurs fois par semaine je dispense des conseils. Mais je te mets en garde contre quelque chose, c'est que savoir quelque chose n'est pas savoir la faire. Et il ne s'agit pas, lorsque tu veux apprendre à chanter, que tu deviennes un expert de la science vocale, si je peux appeler ça comme ça, et finalement que tu ne saches pas chanter. Ça ne te servirait à rien, sauf peut-être dans les dîners mondains où tu diras oui, tu vois, alors moi la voix je sais que c'est, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a tel muscle. Mais concrètement, on s'en fout Pour chanter, on s'en fout complètement Savoir quelque chose n'est pas savoir le faire. Ce qu'il te faut c'est trouver quelque chose qui te permet d'apprendre à faire quelque chose et que tu puisses le faire ensuite tout seul en autonomie puisqu'il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va te tenir la main lorsque tu vas chanter pour tes amis ou dans ton groupe ou en concert. Tu as besoin pour cela de consignes claires, d'exercices précis, de choses à Travailler. Alors, tu n'as pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui est physiquement en face de toi, puisque ce qu'il suffit à cette personne, c'est de pouvoir te voir et de pouvoir t'entendre. Puisque avec ça, tu vas donner en fait les signaux de ce qui coince, de ce qu'il y a à développer chez toi pour apprendre à chanter et ça suffira largement. Donc, première bonne nouvelle, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un professeur en face de toi, mais si cette personne est en ligne, en Skype par exemple, elle te voit, elle t'entend et elle peut donc te fournir des retours. Il te faut aussi des exercices, puisqu'il n'y a que le travail qui paye, il faut éduquer des muscles, il faut leur apprendre à travailler dans le bon sens, il faut relâcher ceux qui doivent être relâchés, contracter ceux qui doivent être contractés, et pour cela c'est un petit peu comme à la salle de muscu, tu as des petites routines d'exercices à faire pour avancer. Alors je vais te montrer moi la méthode que j'utilise. Juste avant, tu peux liker cette vidéo ou la partager à des amis si tu penses que ça peut les intéresser d'apprendre à chanter en ligne. Et on passe tout de suite à la suite. Alors comment cela se passe Tu vois, toutes les semaines déjà tu reçois ce mail Club des chanteurs qui est ici numéroté 0101 0102 03. Toutes les vidéos d'exercice sont numérotées, ce qui fait que si jamais tu en égares une, tu peux euh, euh, écrire au service client et on te renvoie la vidéo que tu aurais égarée. Ici, on explique, dans cette nouvelle série d'exercices, nous on travaille avec la consonne F. Ce sont des exercices importants, tu n'as qu'à les suivre, on clique ici sur le petit bouton et là on va être redirigé tout simplement et bien sur la vidéo d'exercice. Hop. Voilà qui apparaît ici. Donc là, dans cette vidéo, euh, eh ben, on a une routine d'exercices hebdomadaire et donc toutes les semaines on reçoit ça. On a en général euh, trois exercices différents euh, que tu peux donc pratiquer pendant la semaine, c'est largement suffisant parce qu'il faut aussi que tu aies le temps de chanter pendant la semaine. Donc toutes les semaines tu reçois ce type de vidéo avec des exercices. Ensuite, tu as accès au Groupe privé Facebook, donc on a ici euh, par exemple bah, tu vois, une question de Jean-Claude qui était malade, qui avait des problèmes avec sa voix, qui me demandait ce qu'on pouvait faire et euh, eh bien, je réponds euh, personnellement à ces questions, tu vois ici j'ai tourné une vidéo pour répondre à la question de Jean-Claude. On fait euh, également des lives tous les, tous les mois. Donc, toi, ici, là, c'est une autre vidéo j'ai carrément euh, filmé mon piano. Euh, Quelqu'un avait un problème avec la tonalité de sa chanson et je lui expliquais en fait pourquoi c'était euh, plus compliqué. Toi, j'ai carrément filmé euh, le, le, le piano pour, euh, pour avoir un retour. Donc, si tu veux, euh, certes, on n'est pas sur un, un coaching euh, individuel, mais tu as quand même euh, toutes les semaines possibilité d'avoir un retour comme ça sur ce que tu fais et euh, des conseils pour vraiment euh, avancer. Et puis donc, tu vois ici, tac, on fait un petit, euh, un petit questionnaire, Donc ça c'était pour le coaching de décembre, savoir si les gens préféraient qu'on fasse le coaching le 18, le 27 ou le 21 décembre. C'est là qu'il y avait le plus de monde, c'était le 21 décembre, donc on a fait le coaching de groupe le 21 décembre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport aux questions que tu vas poser au fil des semaines, moi je vais pouvoir aussi euh, or, organiser, fin, réaliser en fait des exercices en fonction de tes besoins. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment euh, toi qui fais vivre aussi euh, la formation de par tes questions. Bah, moi, ça m'incite à, à créer de, de nouveaux exercices pour des problématiques auxquelles je n'aurais pas forcément pensé et enrichir aussi ton travail de la voix. Voilà. Ici, bah, tu vois, c'était... Euh, euh, j'intervenais sur un concert et donc bah, euh, j'ai filmé les j'ai filmé les en des coulisses j'ai filmé euh, les coulisses donc tu vois là on était en train de voilà j'ai mon expliqué sur scène des, des, des, des astuces euh, de comment on peut euh, comment on peut faire pour bien chanter sur scène donc voilà euh, ça me permet aussi de, de faire suivre euh, euh, ben, mon, mon travail de coach vocal. Et puis ben, tu vois ici on a François par exemple qui a euh, tu vois, même posté des, des, des partitions de, de sa chanson. Euh, là il s'est filmé, il s'est enregistré, en train de chanter euh, la chanson et moi ça m'a permis de lui faire un retour individuel, donc on est vraiment proche du, du, du coaching euh, individuel. Et voilà toujours des, toujours des vidéos euh, ici de, de réponses en images. Pour résumer de ce que tu peux avoir du service que je te propose en rejoignant mon club privé de chanteurs. Eh bien, tu vas recevoir les fameux exercices dont je te parlais, les petites routines à appliquer quotidiennement pour muscler ta voix, pour exercer tes muscles, et ça tu reçois ça une fois par semaine une vidéo avec des exercices qu'il te suffit de faire. Ensuite, il faut que tu puisses avoir un retour sur ce que tu fais, donc pour cela tu auras accès à un club. Privé, dans lequel tu pourras poster des vidéos de toi en train de chanter, dans lequel tu pourras poser tes questions, et je te ferai personnellement mes retours pour te donner les nouveaux exercices, les choses à faire pour corriger et avancer pour de mieux en mieux chanter. Tu auras donc ce retour dont je te parlais tout à l'heure. Et troisième chose, une fois par mois on réalisera une grande session live, tout le monde sera connecté en vidéoconférence et ça permet eh bien, aux gens qui le souhaitent d'activer leur webcam et de bénéficier d'un coaching en direct. Alors ces coachings, ce qui est vraiment intéressant c'est que la personne qui est coachée, eh bien, effectivement, ça va lui apporter quelque chose. Pour, dans la chanson qu'elle est en train de travailler mais aussi les personnes qui vont observer ce coaching ça va faire résonner en, en eux plein de choses parce qu'ils vont se reconnaître ils vont avoir du coup des nouveaux exercices des nouvelles clés pour améliorer leur voix pardon je suis tellement motivé là, il faut que je ralentisse un peu mon, mon débit euh, donc voilà les trois choses que je te propose des vis exercices toutes les semaines l'accès à un club privé dans lequel tu vas pouvoir poster tes vidéos et sur lesquelles tu auras un retour en vidéo donc je, je te parle je, je, je t'explique les choses et la troisième chose et eh bien des coachings de groupe comme ça une fois par mois pour progresser tous ensemble et se motiver si tu es intéressé par ce club, eh bien, écoute, tu peux le rejoindre en cliquant dans la description là en dessous, tu pourras trouver, ou tu peux m'envoyer un mail à contact l'adresse s'affiche ici sur la vidéo, et tu peux aussi t'abonner en attendant à la chaîne YouTube pour ne rien rater de mes conseils, toutes les semaines il y a de nouvelles vidéos, de nouveaux exercices, des astuces, des, des petits tutos pour apprendre à chanter. En attendant, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao